Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'ai honte. Je tiens à présenter mes plus plates excuses auprès de vous. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir accepter toutes mes excuses. Parce que j'ai participé à la propagation d'une fake news. Vous vous rendez compte, la semaine dernière, je faisais le malin Ouais Regardez Ashraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain, le défenseur de l'équipe nationale, celle qui a réalisé l'exploit de ramener pour la première fois une équipe arabo-africaine jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Voilà lui qui se fait littéralement piéger par sa femme qui lui demande la moitié de tous ses revenus. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est complètement faux Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ensuite j'ai commencé à dire que Ashraf Hakimi a mis son argent sur les comptes de sa maman. Même ça, c'est faux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai propagé cette information complètement fausse qui va sûrement influencer des gens qui vont se marier et qui vont se retrouver à la mairie. Oui, bonjour, madame. Voulez-vous marier euh, Nanani Oui, bonjour, monsieur. Voulez-vous marier Et lui, il va dire, ouais, ouais, ouais, je la marie, mais attention, séparation des biens. Tu penses quoi toi Tu penses que tu allais me faire comme euh, euh, la femme de de, de Ashraf Hakimi T'es malade ou bien quoi Allez, allez, séparation des biens. Et l'autre, il y a la femme qui dit Ah bon Tu penses que moi j'allais pouvoir et même vouloir prendre ton argent Hein Et eh ben si tu veux séparation des biens. Et ensuite c'est la femme qui touche plus d'argent et l'homme qui se retrouve à dire Ah oh, bah bah bah bah bah bah bah bah mais oui. C'est du grand n'importe quoi ce que j'ai fait. Donc, premièrement, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Et deuxièmement, je tiens à m'excuser auprès de la femme ou de l'ex de Ashraf Hakimi. Parce que j'ai commencé à faire des punchlines en disant que les femmes peuvent être démoniaques. En disant que les femmes peuvent vous vider votre compte. Chose qui est vraie. Mais oui, n'en déplaise à certains ou certaines. C'est pas tout le monde qui a divorcé avec la femme ou l'ex d'Ashraf Hakimi. On sait de sources sûres. Qu'il y a au moins deux femmes qui font partie des cinq femmes les plus riches du monde qui sont là grâce au divorce. La femme de Bill Gates a pris combien La femme de Jeff Bezos a pris combien Alors, allez, allez, allez et puis tous les footballeurs là qui se sont fait littéralement vider leur compte, on est au courant, il n'y a pas beaucoup de footballeuses qui se font alpaguer, qui se font vider leur compte. Mais bon, je vais pas vous mentir, la chose est en train de changer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes Hein et oui, il y a beaucoup d'hommes qui se font payer des pensions par leurs femmes, parce que leurs femmes touchent beaucoup plus d'argent qu'eux. Les choses sont en train de basculer. Donc, le patriarcat commence à perdre de la vitesse. Et là, nous pouvons voir à quel point les femmes commencent à prendre du pouvoir. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on a pu voir des informations ici et là qui disaient « Regardez comment la misogynie est en marche. » Regardez, mais..." Depuis la nuit des temps, les divorces ont toujours coûté très, très, très, très trop cher pour celui qui avait plus d'argent. En tout cas, si tu as fait communauté des biens, ah là là là là, là, là tu vas débourser. C'est pour ça que là, cette information, euh, elle a fait aussi beaucoup parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés et qui ont leur bille en commun avec madame et, ma et monsieur, et du coup, ils se sont dit, oula, attention, ça veut dire que là, c'est toujours pas fini, ces histoires de, de, de femmes qui volent à l'homme, ou de l'homme qui vole à la femme, c'est toujours pas terminé, c'est pour ça que cette information a si bien marché, et oui, et moi je suis tombé dedans, en tout cas, tout est faux, euh, voilà, donc à l'avenir, euh, je vous le dis, il n'y aura plus aucune information qui sera traitée de la sorte, en tout cas de ma part, en tout cas, j'ai un concept... Très, très lourd qui va arriver très prochainement. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais bon, on présente nos excuses. J'espère que vous allez les accepter. Ashraf akimi n'est pas un héros. Mais en tout cas, celui qui a fait cette information, c'est lui le héros. Lui il devrait commencer à écrire des films, des romans. Il a berné la planète entière. Vous vous rendez compte Oh là là Grosse force à lui, mais aussi, ça montre aussi la dangerosité de l'information. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire Lorsqu'on contrôle l'information, et là on sait qu'il y a beaucoup de médias qui contrôlent l'information. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les infos que nous avons sont réellement vraies Ou on n'arrête pas de nous mentir comme ce qu'on a pu le constater avec cette affaire Ça en dit long sur les agissements de ces médias fallacieux, voleurs, menteurs, arnaqueurs, qui m'ont arnaqué. Et moi j'ai propagé ça comme un mouton, comme un, un, un, une pourriture. Je m'en excuse. Enfin, veuillez les accepter. Parce que je m'en excuse, c'est moi. Je m'excuse moi-même. Donc, veuillez m'excuser, s'il vous, vous, vous plaît. La prochaine, je fais bien mon boulot. Voilà, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas que quand même, il y a des femmes qui sont quand même démoniaques et qui sont prêtes à vider votre compte. Ça, c'est la réalité. C'est pas tout le monde qui a la femme d'Ashraf Hakimi. Hein il y a même des mamans qui sont capables de voler ton argent. Donc là, il y a des gens qui, qui, qui, qui vont prendre, pour exemple, cette fausse information, qui vont aller donner leur argent à leur frère, leur sœur ou, ou, ou, ou leur mère, et ils vont se faire vider quand même. Donc faites attention. Cette information, elle doit quand même vous faire un petit peu réfléchir, même si c'est pas vrai.